Bonjour à toi cher spectateur de l'autre côté du ciel, ou anciennement Poupelle de Yusuke Hirota, c'est un film dont je savais pas grand chose en arrivant dans la salle. Je savais vaguement qu'il allait y avoir l'histoire d'un petit garçon et d'un robot poubelle, mais c'est tout. Et sinon ce qui me titillait c'était l'esthétique. L'esthétique du film avait vraiment l'air d'être très atypique, très surprenante. Donc c'est plus pour le graphisme que j'avais vraiment envie de voir ce film en salle. Le résumé pour faire simple, dans une ville lointaine, éloignée de la société et du monde, le jeune Lubici est un ramoneur qui, perché sur les hauteurs de la ville, garde le voile de fumée en forme pour la protéger. Mais sa vie va changer lorsqu'il fera la rencontre le soir d'Halloween d'un homme poubelle. Ce film est beau. Il ne respire pas l'originalité, ça c'est clair et net, on le ressent dès les premières minutes, mais ce film est beau. Ce film est beau parce que il arrive à nous parler avec beaucoup d'aisance et de facilité d'une histoire très rondement menée par des auteurs qui ont envie de l'emmener dans une direction très émotionnelle pour en faire un parcours de personnage que je trouve captivant. Le film ne cherche pas, durant la grande majorité de son temps, à être une œuvre qui veut être créative dans son récit dramatique et narratif. C'est surtout une œuvre qui a envie, par son visuel et par l'épopée qui va se dérouler devant nous, de sonner comme un immense voyage nous racontant l'histoire d'un jeune garçon qui a perdu son père et qui va devoir accomplir le rêve de son père. Et je trouve ce parcours dramatique extrêmement intéressant, très cliché et très archétypal, mais pour autant la forme que le long métrage a, notamment par le biais du visuel qu'apporte Yusuke Hirota au long métrage, c'est ça en fait qui donne de la puissance et qui donne une vraie envergure à cette œuvre. Et je trouve que du coup, par le biais de ça, ce qui aurait pu naître qu'un énième film d'animation japonais avec un certain cachet visuel devient une grande épopée, très bien amenée, très bien construite, Très bien acheminé par des auteurs qui savent comment jouer avec le spectateur et qui surtout arrivent à transmettre un vrai amour de leur univers et de leur personnage à ce même spectateur. Dans sa globalité, le cinéma d'animation japonais est particulièrement créatif, surtout quand il s'agit de développer, de construire et de mettre correctement en forme un univers aux multiples facettes et à la forme ambitieuse dans sa structure, pouvant donner lieu à un voyage entraînant pour le spectateur et presque fascinant. Yusuke Hirota nous offre ici un merveilleux voyage, pas forcément hyper original dans son contenu, ni forcément dans sa forme. Mais le tout que nous donne le metteur en scène japonais est si savoureux, si entraînant, si prenant dans sa manière d'être exécuté que l'on ne peut que rester fasciné et se laisser gentiment valser par un tel de faux maîtrise cinématographique. En termes d'écriture, le film est donc basé sur un roman de Akihiro Nishimo qu'il a lui-même transposé à l'écran en tant que scénariste. Je trouve ça assez couillu parce que on n'a pas si souvent que ça ce style d'exercice au sein de l'animation japonaise. La plupart des auteurs décident simplement de laisser les droits de leur œuvre à des scénaristes qui se collent ensuite à l'écriture et c'est rare finalement de voir les auteurs de l'œuvre qui est adaptée à l'écran prendre eux-mêmes le crayon pour faire une petite histoire et nous proposer à la fois une nouvelle lecture du coup de leur œuvre mais surtout de pousser juste comme il faut les potards pour donner à leur récit une perspective réellement cinématographique. Nichimo arrive dans ce long métrage, à proposer cela au travers d'une écriture que je trouve assez intelligente, qui joue sur beaucoup de tableaux, qui va dans beaucoup de directions en termes de narration, en termes de dramaturgie, on est vraiment sur, Pas tantôt c'est très classique, avec une voix off qui va porter le récit et des petits instants de suspens qui vont être plutôt bien amenés, Tantôt, c'est vraiment assez audacieux en termes de narration, que ce soit dans l'acheminement du personnage de Poupelle qui, au sein du récit, arrive un petit peu de manière abrupte et peut donner l'impression que dans un premier temps, ça va être lui le personnage central avant qu'il y ait L'Oubici qui arrive et qui du coup nous emporte dans son aventure à lui et nous accroche au récit par le biais de sa personnalité. Je trouve d'ailleurs cette idée assez intéressante parce que c'est rare de voir un film entre guillemets de monstre même si sur le papier Poupelle n'est pas réellement un scénario de film de monstre. Je trouve ça intéressant de construire un récit en basant l'immersion par le biais du monstre et ensuite de nous raccrocher au personnage qui va le découvrir et qui va donc du coup par découlement devenir le vrai héros, le vrai protagoniste de cette aventure. Je trouve que c'est très intelligent de la part de Nishino qui arrive du coup à on va dire à modifier un petit peu les archétypes de ce genre de récit pour pousser le spectateur à une identification beaucoup plus viscérale. Et beaucoup plus émotionnel de Poupelle et de Lobichi. Et je trouve que cette idée-là, elle est vraiment géniale, elle est très très bien amenée, et ça n'est que la surface d'un scénario qui arrive vraiment à aller à l'encontre de beaucoup de clichés de facilité du genre pour construire un film qui est assez jouissif en termes d'écriture. Nichimo tire de son œuvre une essence presque féerique, que ce soit dans le contexte de développement de ses différents protagonistes, que ce soit dans la manière avec laquelle ils évoluent au fur et à mesure que le récit progresse, que ce soit dans leur thématique, tout est là pour donner lieu à un magnifique voyage. Bien plus encore, malgré la forme un peu trop classique du voyage du héros, on ressent tout de même de la part des différents protagonistes, et surtout de la place qu'ils entretiennent avec cet homme poubelle, une vraie évolution qui rend l'œuvre attachante, et qui ne permet pas simplement à l'ensemble de se tenir, mais donne également lieu à une sensibilité à fleur de peau. En termes de mise en scène, Yusuke Hirota a vraiment envie de nous plonger dans un univers qui visuellement détonne. C'est un film qui est donc en 3D, mais qui se sert d'une 3D qui fait penser à de la 2D. Et en même temps, je crois que les trois quarts des décors du film sont en 2D. Donc on est réellement sur un film très hybride, avec une forme très surprenante, avec un cachet indéniable. Je trouve que ça fonctionne. Ça fonctionne réellement bien et on est complètement embarqué dedans. Et bien au-delà de ça, je trouve que visuellement, le film est beau. Et bien au-delà d'être simplement beau, je trouve le film très créatif que ce soit dans les effets de mise en scène, que ce soit dans la structure des cadres, que ce soit dans l'imagerie qui est mise en place, que ce soit dans le jeu de scénographie qui va y avoir durant quelques plans avec réellement un décor qui est surdimensionné, je trouve que par ces aspects-là, ce film est réellement très intelligent et au-delà d'être intelligent, est particulièrement beau. Et vraiment, ça m'a subjugué. Il y avait des moments où j'étais en train de me dire que ce film avait un cachet et une identité comme je n'en avais pas vu depuis très longtemps au sein de l'animation japonaise. Parce que si on devait comparer à d'autres films, il y a clairement d'autres longs-métrages qui ont ce type d'animation ou qui ont ce type de travail. Mais au sein de l'animation japonaise, on a un peu trois écoles. On a ceux qui mélangent la 2D et la 3D, on a ceux qui font full 3D et ceux qui font full 2D. Et ici, cette espèce de mélange encore plus hybride que simplement se dire on va mettre de la 3D de la 2D, mais de réellement créer une 3D qui épouse une conception 2D, je trouve ça vraiment beau. Et je trouve que Hirota arrive très très bien à amener ça dans beaucoup de directions, en servant de plein de possibilités de mise en scène et de graphisme, et tout ça, ça donne réellement un cachet à poupelle. Hirota nous offre ici une imagerie merveilleuse, renforcée par l'aspect extrêmement émotionnel et entraînant de l'œuvre, le portrait de Lubici allant vraiment dans cette idée de jouer à fond un parcours dramatique, offrant une vraie perspective d'évolution dans le caractère de ce jeune héros et de son aventure. On ressent cela dans le graphisme, dans la forme du récit, dans la construction de l'animation, jouant beaucoup avec les expressions faciales des personnages, allant jusqu'à appuyer avec une immense justesse l'impact des différentes actions sur chaque héros, et personnellement, c'est cette partie-là qui m'a profondément touché et fait encore plus aimer ce voyage. En termes de casting, je trouve le doublage de ce film réellement excellent. Que ce soit Masataka Kubota, qui joue donc Poupelle, qui est vraiment bon. Que ce soit Shingo Fujimori, que ce soit Rina Onizumi, que ce soit Kazuki Lio, que ce soit Sairi Ito, Eiko Koe, que ce soit même Jun Kunimura. Je pense que vous connaissez forcément cet acteur et je vous invite à aller regarder sa tête. Mais Jun Kunimura est vraiment un immense acteur qui a joué plein plein de second rôles et qui est vraiment une tête très connue au Japon. Mais bien sûr, il y a la jeune fille, donc joue Lobichi. Ce n'est pas un jeune garçon, c'est souvent le cas d'ailleurs dans les films d'animation japonais. Au niveau du doublage, ce sont des jeunes filles qui doublent les jeunes garçons. Elle est extra. Elle porte super bien le personnage et je l'ai trouvé hyper attachante. Mana Achida est une jeune actrice pleine de talent. La jeune fille apporte beaucoup par sa présence charismatique et vocale emportant tout sur son passage et renforçant notre immersion au sein de ce récit. Au bout du compte, de l'autre côté du ciel, ou anciennement Poupelle, c'est un film qui réussit son pari, d'être une œuvre qui emmène son esthétique le plus loin possible, même si sur le papier, on pourrait potentiellement trouver ça pas très beau. Et je vais pas vous mentir, j'ai vu quelques personnes me dire qu'ils trouvaient le film assez laid. Moi, je ne trouve pas. Je trouve que cette esthétique, elle a, elle a un cachet. Elle a quelque chose d'atypique, de surprenant, de, de, de très intéressant. Et c'est ça, en fait, qui m'a passionné. En même temps, le fait que le film est vraiment émouvant, vraiment touchant, très poétique arrive à bien jouer avec une histoire qui est très surprenante et qui évolue très très bien au fur et à mesure que le récit avance. Donc ouais, De l'autre Côté du Ciel de Yusuke Hirota, si vous avez l'occasion de le voir en salle, allez-y. C'est vraiment un très joli moment de cinéma, c'est très beau et c'est très surprenant encore une fois comme esthétique, mais ça fonctionne. A plus